Me voici en route pour l'Alsace parce que j'organise deux jours d'immersion avec mes clients. Alors, je rigole, vous l'avez remarqué, hein. je suis pas en train de conduire euh, parce que parce que j'encourage pas du tout de filmer en voiture. Et pourtant, j'en ai envie parce qu'on a un super beau paysage entre la région parisienne et ici. Euh, donc voilà, ça, c'était un message de la sécurité routière. Euh, ce que je voulais vous dire, c'est que bah je suis à Aubernais. Euh, je viens d'arriver là pour euh, un, un, un, pour deux jours d'immersion. Je suis arrivé il y a deux jours déjà. On a fait une petite réunion euh, avec l'équipe euh, hier. Je suis arrivé avant-hier euh, parce que je suis venu avec ma fille. Je suis en train d'essayer de sortir le téléphone. Et euh, l'idée c'est de tous les printemps, passer deux jours avec euh, nos clients euh, ailleurs qu'en région parisienne pour deux raisons. Parce que la première, j'ai pas intérêt à oublier mes clés dedans, donc on va essayer la première. <rire> la première, c'est parce que j'aime voyager. Euh, et la deuxième, c'est parce que, bah, en fait, on va emménager en Alsace prochainement. Donc euh, voilà pour ceux qui ont suivi un, un poisson d'avril euh, une fois qui n'était pas très très drôle. Non on va pas à Barcelone, euh, mais on va bien en Alsace. Donc je me suis dit, non c'est pas ma plaque d'immatriculation, c'est bon, euh, je me suis dit que pourquoi pas faire une immersion vraiment à 10 minutes de chez mes beaux-parents. Donc euh, voilà, je vais vous montrer les coulisses, c'est parti, j'ai quelques valises à prendre et euh, deux jours où on va travailler notre mindset, le marketing, la vente et passer du très bon temps dans le coin ensemble. ça y est on est arrivé donc c'est là où on aura euh, notre immersion avec 13 clients et deux membres de l'équipe et on a choisi un cadre très très très euh, typique de la région et là je prépare le jeu de l'ange gardien si vous connaissez Alors on est en train de travailler sur notre tableau de visualisation et ce que j'ai voulu c'est d'envoyer de, les clients par groupe de 2-3 et échanger entre eux sur ce qu'ils ont écrit avant de faire la partie manuelle demain. Et du coup bah, ça va leur permettre d'échanger, de, de se nourrir, de faire bouger le corps aussi ça aide. Puis c'est aussi inspirant d'être euh, dans un lieu. Euh, alors chacun ses critères mais en tout cas moi j'aime beaucoup. Attendez, un petit train là. C'est trop mignon. Et euh, voilà, Donc euh, on se retrouve pour déjeuner juste après, ciao ciao On a passé deux heures au resto et il y en a qui sont encore euh, mais c'est ça qui est cool quand on fait deux jours d'immersion c'est qu'on a un peu plus de marge donc euh, c'est pas trop grave, on va finir un peu en retard aujourd'hui par contre demain il faudra faire attention euh, C'était vachement cool de voir l'ambiance, alors la plupart des clients se connaissent déjà et quand il y a des nouveaux, ils sont très accueillants, donc ça c'est génial et j'ai l'impression que ça fait déjà deux jours d'immersion alors qu'on n'est qu'à la fin de la première demi-journée et du coup cet après-midi, ce qu'on va faire, ils ne le savent pas, euh, c'est que je vais leur faire faire des vidéos shorts parce que nous ça marche bien en ce moment, c'est ce qu'on fait et du coup on va profiter du beau temps et je vais les faire sortir euh, pour euh, travailler ça. Tout à l'heure, déjà, on, on s'est baladé en groupe. Et l'idée, ça va être de leur faire faire euh, euh, des vidéos. Carrément, carrément, des vidéos d'une minute. Parce que ce que je veux, comme énergie dans ces immersions, c'est pas juste euh, de la théorie, juste des discussions. Je veux aussi de l'action. Parce que l'un n'empêche pas l'autre. Et que c'est en étant dans l'action aussi qu'on crée une certaine énergie. Donc, euh, et qu'on a des résultats, de toute façon. Voilà pour la suite. On ne dirait pas là, mais ils sont en train de bosser. On parle de prévisionnel. On est en train de planifier 2023. Ce matin, on va réfléchir à 2030, mais il faut revenir aussi dans le, la réalité et le présent. Donc, je les fais réfléchir sur comment ils veulent gagner, combien ils veulent passer de temps à travailler, par exemple, en 2023, euh, mois par mois. Et puis, euh, je, les fais, je les fais réfléchir aussi sur quels projets euh, ils veulent s'engager pour les prochains trimestres de 2023. Euh, donc voilà, on va débriefer un peu maintenant. Première journée au top, c'est terminé. Il euh, y avait vraiment une superbe ambiance. Et ce que j'aimerais vous partager, c'est que euh, comme pour beaucoup de choses il y a une, un effet cumulé qu'on ne visionne pas quand on démarre un projet mais au, si on continue et qu'on persévère on envoie les fruits, donc typiquement là je peux vous dire la journée elle a commencé à 8h45 à 10h on avait l'impression déjà, déjà tous se connaître euh, d'avoir ah euh, sympa la voiture euh, de tous se connaître, d'avoir passé déjà une journée entière. Et c'était genre une formidable expérience. C'était vraiment génial. Mais c'est parce que ben, beaucoup de clients, je les, euh, les accompagne déjà depuis euh, des années pour certains. Et du coup, qui ont participé à des événements depuis un certain moment aussi. Et donc, à force de se rencontrer, ben, il y a une ambiance. Et, et ça, c'est génial. C'est une satisfaction énorme. Je ne sais pas comment vous la décrire de voir euh, ses clients s'entendre aussi bien, passer du bon temps ensemble et d'avoir un business où oui, ok, mon ego est flatté parce que euh, c'est grâce à moi, etc. Et, et mon équipe, mais en fait c'est tellement plus plaisant de voir les gens s'entraider, en fait. Et je pense que c'est le leadership, c'est ça. Et c'est dur pour moi d'assumer ce statut, de dire que je suis un leader, mais je pense que c'est ce que je suis en train d'explorer, de, explore, d'expérimenter, hein, en toute honnêteté. Donc ça, c'était vachement cool. On a eu aussi un super bon temps. Euh, alors là, je suis en écharpe parce que je suis un peu malade, mais franchement, c'était vraiment génial. L'hôtel était top aussi. Et puis, euh, dernière chose que j'aimerais vous partager, c'est... Euh, pour le prochain événement qu'on fera certainement en décembre à Paris euh, je vais me préparer en mode sportif parce qu'en fait c'est hyper fatigant genre c'est hyper énergivore euh, mon cerveau en fait il court, il court toute la journée et heureusement j'aime énormément ça et que j'ai plutôt un talent pour ce genre d'événement et ce genre d'activité mais vous voyez, là, je suis arrivé un peu fatigué, un peu enrhumé. Et donc, euh, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Moi, j'aime beaucoup le foot. Je me renseigne pas mal sur, sur le foot. Je lis pas mal d'actu. Et je suis en train de plus en plus euh, de me considérer comme un, un athlète, en fait. J'aimerais tendre vers ça. Parce que d'un, ça m'apporterait un bénéfice euh, physique et mental. Mais euh, et puis de deux, ben voilà, euh, j'ai jamais eu... Euh, je me suis jamais rapproché d'une carrière de sportif de haut niveau. Mais de savoir qu'un entrepreneur c'est un sportif de haut niveau, un athlète de haut niveau, ça, ça m'inspire beaucoup. Donc Voilà, je voulais vous partager ça. Allez, on se retrouve demain. Euh, ah oui, ce soir, donc à dîner, euh, je vais aller chercher ma fille parce que je veux euh, l'amener voir mes clients. Je veux qu'elle découvre que mon travail c'est pas juste être devant un ordinateur parce que quelquefois elle m'imite un peu en train de travailler en mode ah euh, papa travaille et je travaille et je veux pas qu'elle pense que je suis que devant mon ordinateur mais qu'il y a des vrais gens donc ce soir je vais le dire on va aller au restaurant papa travaille au restaurant et je vais discuter avec des clients bref voilà on va voir ce que ça donne allez ciao Jour 2, et euh, j'aimerais vous parler un peu de la partie logistique, la partie financière. Euh, si vous organisez des événements, ça peut vous aider. Alors, actuellement, entre le programme Coach en Mission et Mastermind Ascension, on a 60-70 clients qu'on accompagne à, à l'instant T. Et ce qu'on propose à nos clients, c'est de payer juste des frais de participation. Par exemple, si cet événement, si on devait le facturer, on facturait 1000 euros les deux jours. 500 euros par jour. Et les clients, ce qu'on leur demande c'est juste de payer 100 euros par jour. Donc 200 euros. Pour participer aux frais de location. Et au repas. Et avant, je faisais pas ça. Avant, c'était tout inclus. quoi tout inclus Sauf transport et hébergement. Hein. Mais c'était tout inclus parce que bah, je voulais ce côté premium, en fait. Moi-même, je participais à des masterminds. Et je voulais faire comme eux. Et du coup... Que je trouve ça cool d'être invité à un événement et de ne pas payer, mais forcément on fait payer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'avant on pratiquait des tarifs beaucoup plus élevés. On vendait nos accompagnements à 4500-6000 euros et du coup c'était inclus. Mais le problème de ça, c'est que c'était un peu injuste. Je mets des guillemets hein, parce que exagéré non plus, mais pour que vous compreniez l'idée, vous payez quelque chose de cher vous donne accès à plein de choses dont les immersions mais si vous venez pas ben euh, c'est dommage pour vous en fait mais du coup il y a ce phénomène de passagers clandestins qui est que quoi, ça paraît très péjoratif c'est pas du tout péjoratif mais euh, les gens qui viennent profitent de du fait que les autres payent et ça, c'est injuste dans le sens où bah, si tu viens pas, tu profites pas. On a eu des clients qui étaient à La Réunion, euh, notamment. Donc, on a changé de fonctionnement. Et c'était une sortie de zone de confort pour moi de faire payer les gens pour quelque chose alors qu'ils avaient payé un programme. Mais en même temps, on a tellement optimisé nos coûts par ce biais et on a baissé nos tarifs que je suis hyper aligné avec ça. Donc, euh, voilà. Euh, sachez que là, on est 13... Personne, il y a 13 clients donc x 200 ça fait 2600 euros de, de vente et ces 2600 euros en fait couvrent largement la partie euh, location plus euh, repas mais par contre ne couvre pas euh, mon voyage et celui de Marelli <coughs> qui travaille avec nous et le truc c'est qu'aujourd'hui on a une société, donc ces coûts-là bah, sont des coûts d'entreprise. Euh, Marie-Vie, le transport, l'hébergement. Alors moi, pour le coup, j'habite chez mes beaux-parents. Quoi j'habite, je loge chez eux. Donc je n'ai pas tellement besoin, je vais essayer de passer. Euh, donc c'est pas très grave. Mais c'est des coûts quand même. Et du coup, je salue un client euh, là-bas. Et du coup, le truc, c'est que euh, euh, bah, l'un dans l'autre, en fait, on... On, on rentre à peine dans nos frais. Voilà, je vous laisse parce que sinon je vais être en retard. Ciao, Merci. à toutes. On vient de sortir d'un atelier sur la création de notre vision en 2030. Je trouve ça mignon, je voulais vous le montrer. Euh, et euh, bah, c'était riche et chacun a pu euh, coller, copier, écrire des choses. Donc, ça c'était vachement cool. C'était vachement cool et on a tout affiché et on a partagé aussi un peu notre vision. Et là, je les ai lancés sur un atelier euh, de réflexion sur le people pleasing. Euh, parce que c'est quelque chose qui freine euh, beaucoup d'entrepreneurs, moi y compris, c'est cette idée de vouloir plaire aux autres. Parce que chercher à plaire aux autres, c'est souvent mauvais pour notre business. En tout cas, si c'est mal fait. trop cool qu'il pleuve euh, à la fin de l'immersion, donc ça c'est cool parce qu'on a pu beaucoup se balader euh, et on a même eu des, euh, des clients qui sont amusés sur cette place, c'était vachement chouette, waouh, je sais pas quoi vous dire, euh, c'était émouvant, on a terminé par un temps où on s'écrit des mots, des mots d'encouragement, on a pratiqué les langages de l'amour durant euh, ces deux jours et ouais, on repart tous reboostés, euh, motivés, et ça, c'est le plus important parce que c'est cette motivation et cette énergie qui va nous permettre de passer à l'action. C'est pour ça que ces immersions, ce n'est pas trop du pratico-pratique et de la formation, parce que ça, on peut le faire toute l'année. Mais repartir avec cette énergie et certaines prises de conscience très importantes nous permet d'être rechargés et d'avoir les idées claires. Donc voilà, c'était top. Je ne pourrais pas vous en dire plus. C'est le genre de choses qu'il faut expérimenter. Donc, si un jour vous êtes intéressé, on vous met le lien en dessous. Si vous n'êtes pas client du programme Coach en Mission, inscrivez-vous pour en savoir plus. Et puis, en tant que client, vous pourrez participer à ces événements. Le prochain est en décembre 2023. Allez, ciao les amis. Je vais rentrer m'occuper de ma vie et me reposer. Et En fait, ce pas totalement terminé. Demain, on fait une journée coworking. Euh, mais ce sera en mode euh, light. Euh, on sera à 6-7 clients, je crois, qui vont rester. Allez, ciao les amis. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao.